Voilà, voilà, voilà, là, là, là, arrivé, la bonne ambiance. voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, parce que là, je suis sur moi. Équipe, il y a un nouveau cocktail là que je viens de créer, C&T on the beach. Hein, pour une maxi défense absolue, vous, vous venez me voir. Vous venez me voir. Je vous fais vos, vos petites flash tranquilles et vous me payez tranquille. 10 balles le flash. La tête de ma mère, c'est de la patate. De la super patate, mon pote. Ah ouais, go. <rire> Mais j'ai ici, c'est des trucs des femmes, non <rire> <rire> des... <rire> tu fais quoi Tu être des femmes. <rire>